Que le nom du Seigneur soit béni, pour vous asseoir. Nous sommes heureux et aussi reconnaissants à notre Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde qui est aussi un jour de grâce pour nous. Nous avons trouvé aussi grâce devant sa face pour que nous puissions nous retrouver rassemblés, afin de pouvoir aussi le servir et l'adorer de tout notre cœur. Nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux qui a fait aussi des grandes choses aussi pour nous. Nous avons conservé aussi la vie encore en ces jours. Et c'est comme cela qu'Ezekias, en se souvenant et regardant aussi cela, et pouvait crier que le vivant, le vivant, ce sont ceux-là qui te louent au éternel. Nous sommes de ceux-là aussi qui avons reçu cette grâce de pouvoir réellement euh, pouvoir recevoir de la part du Seigneur la foi pour pouvoir croire, enfin de pouvoir aussi réaliser que nous sommes réellement un peuple qui lui appartient. Et pour lesquels aussi le Seigneur, notre Dieu, a donné sa vie. Et cette vie aussi nous est revenue. Et le Seigneur a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du temps et de veiller à nous sur son troupeau. Comme mon précieux frère, là aussi, dit tout à l'heure aussi, en parlant aussi de Luc au chapitre 15, le Seigneur aime ses brebis, et car il est lui-même le bon berger. Et comme la Bible le dit aussi, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est cela que le Seigneur a fait pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour moi aussi, pour que réellement nous puissions vivre aussi devant sa face. Il dit, il donne sa vie en fait que le brebis ait la vie en abondance, pour que nous puissions réellement posséder cela. Nous sommes heureux de pouvoir réellement savoir que nous faisons partie de ce peuple qui qui lui appartient réellement le troupeau de son pâturage, qui, qui lui-même est en train de pouvoir paître et aussi conduire certainement. Et s'il est le bon berger, il nous conduit certainement dans, dans le bon pâturage, afin que nous puissions recevoir la nourriture nécessaire pour notre croissance. Parce que ce que Dieu, notre Sauveur, attend de nous, c'est que nous croissions à tous égards. Je crois que c'est cela ce que les Saintes Écritures déclarent aussi, que nous croissions vraiment à tous égards nous puissions vraiment grandir davantage, et en grandissant, nous possédions tout ce qui est nécessaire, de manière à ce que nous puissions atteindre réellement l'objectif. Et le Seigneur, notre Dieu, il a réellement fait des choses d'une manière extraordinairement merveilleuse, parce que la Bible nous fait savoir qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce qui connaît réellement la fin avant le commencement. Et la chose qui est en route effectivement, il la connaissait avant même qu'elle soit donc en route. Et pour que la chose arrive réellement à sa destination, comme lui, il voulait qu'elle soit. Alors il a eu à pouvoir, pouvoir pour que tout ce qui est nécessaire soit réellement aussi mis en œuvre pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre cela. Pour l'heure, réellement, le très reconnaissant pour cette grâce de pouvoir savoir que sur cette terre, il nous a aussi éclairé en fait que nous puissions avoir la lumière pour que nous puissions plus marcher dans le ténèbre, mais que nous puissions avoir réellement cette lumière au temps où nous sommes enfin fait de pouvoir non pas tâtonner, mais être sûrs et certains de là où nous allons et ce que nous sommes en train de pouvoir faire, et que réellement aussi d'avoir cette assurance de la réalité de ce Dieu qui nous a appelés, qui est aussi vivant et qui nous conduit réellement comme un berger qui conduit réellement son troupeau. Nous sommes certainement heureux parce que nous savons que puisque lui il vit, il a dit, nous vivons également aussi. Et si lui il vit, alors nous sommes dans l'assurance que certainement il veille sur nous. Et vous savez, comme vous vous souvenez encore de l'exemple, effectivement, du, du, du, du maman-aigle, effectivement, des grands aigles, qui avait réellement son, qui avait mis ses œufs-là, et que le, les, les, les, les, les, les, les fermiers étaient venus, il a pris son œuf, et qu'il est parti, et quand il a regardé, il a trouvé effectivement qu'il y avait un œuf qui manquait, et il savait que... Il y avait un de ses petits quelque part. Et là, il s'est élevé, effectivement, il a commencé à circuler, à, à chercher réellement son petit. Et lorsqu'il a vu son petit quelque part avec tout ce qui était dans l'état de petit poussin, parce que lui, il se croyait petit poussin, il a lancé véritablement un cri, et ce cri réellement arrêtent dans l'intérieur, effectivement, de petit églon. qui a levé ses yeux, qui a regardé effectivement le grand air. Il dit, mais, oui, mais, <rire> il dit, mais il y a quelque chose qui répond à ce que est écrit, que j'entends. Il regarde effectivement, il dit, mais tu es tellement si haut, et tu es comme semblable, mais moi je peux arriver à monter là-haut. Il dit, mais regarde bien, tu as des ailes, lève tes ailes, effectivement, déploie tes ailes. D'ailleurs, le Seigneur, notre Dieu, par ces exemples comme ceux-là, effectivement, il nous apprend à ce que nous puissions réellement reconnaître ce que lui, il a fait, et qu'il est en train de faire, effectivement, pour nous, pour que nous puissions atteindre réellement l'objectif pour lequel Dieu nous a appelé venons alors lire effectivement, dans les Saintes Écritures, dans le livre des Hébreux, Prenons dans le livre des Hébreux, le chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. C'est extraordinaire de pouvoir voir comment le Seigneur, notre Dieu, a réellement fait des choses. Et c'est cela ce que... Nous devons vraiment être très, très, très, très attentifs aux choses de Dieu. Dans le livre des Hébreux, nous lisons euh, chapitre 9, une portion de verset 1, il dit, La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut donc en effet construit. Dans la, première, dans la partie antérieure, appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de propositions. Derrière les second voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables d'Alliance. Au-dessus de l'arche était donc le chéribin de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre en tout le temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait d'une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait tout le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, était donc dans le nom Chanel imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Nous voulons te dire encore merci ce matin, Père, pour cette grâce de te rassembler en ce temps droit. On va réaliser aussi, Père Tu combien tu ouvres nos cœurs aussi nos yeux pour que nous puissions voir, comme tu dis dans ta à et reçons vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, aussi vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Père Saint, accorde-nous encore la grâce, réellement qu que nos cœurs soient maintenus ouverts par toi, mon béni, mon Père, et aussi disposés pour que ta semence à toi soit sémée. Et que nos yeux soient vraiment ouverts, mon bénévole Père, tu afin que nous puissions réellement voir, mon Dieu, ce que tu fais, ce que tu cherches, mon la Père, Dieu, parce que nous voulons réellement te plaire en toutes choses, mon bénévole Père. Merci encore pour ta bonté encore ce matin, de nous avoir gardés et rassemblés en cet endroit. Nous t'aimons vraiment, mon sauveur béni. Et tu le sais, mon maître béni Père. Tu connais ce que nous sommes, mon Père. Puis-je encore la ce matin, mon Père, nous ramenant davantage à toi. Bénis ton peuple, Père, et pardonne-moi encore, mon béni, mais pas de et accorde-moi la grâce encore ce matin. Je t'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous <coughs> remarquez effectivement comment les saintes écritures décrivent effectivement la chose, montrant réellement comment les choses étaient réellement déployées lorsque le Seigneur, notre Dieu, a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte où ils étaient et il les a conduits effectivement dans... Soit pour le conduire effectivement dans les pays de la promesse au travers du désert, sur le chemin, il avait emprunté, vous avez aussi remarqué comment ce chemin n'était aussi pas facile. Et le Seigneur les a appris effectivement à pouvoir avoir confiance et à compter sur lui de tout leur cœur que si Dieu a réellement commencé une œuvre et que Dieu t'a réellement appelé, malgré tout ce qui peut arriver sur le chemin, si tu te maintiens simplement sur la voie que Dieu t'a placée. Le Seigneur, notre Dieu, te gardera jusqu'au jusqu bon port. Et c'est là qu'il a voulu aussi prouver, effectivement, aussi au peuple d'Israël, que les obstacles sur le chemin du devoir ne sont rien, aussi longtemps que le Seigneur est là avec nous. Et sur le chemin, ils ont vu des choses tellement difficiles, même à la pensée humaine, qui ne pouvaient pas être perçues, qui ne pouvaient même pas être comprises, effectivement, parce que, vous de la main rouge, effectivement, que tout le monde connaît, c'est une chose impossible, impensable, effectivement, à l'esprit humain, et surtout quand on peut voir et se dire que, mais c'est pas possible, c'est Dieu qui nous conduit, c'est pas possible que Dieu nous conduise devant la mer rouge, ça doit être l'erreur des calculs de Moïse, effectivement. Mais Moïse avait la sagesse, la prudence, de ne pas se conduire lui-même, de suivre effectivement ce que la colonne de feu, la colonne de lui montrait comme chemin. Et cet homme était tellement soumis à Dieu qu'il ne discutait pas, il s'est laissé conduire simplement, et là où il était conduit, c'est là où Dieu voulait qu'il soit. Malgré que ça passait un peu d'une manière aussi impensable, mais ce n'est pas possible, c'était effectivement la voie choisie par Dieu. Le moyen que Dieu a choisi effectivement pour tailler effectivement aussi son peuple. Et c'est vrai, cela nous réjouis dans notre marche aussi avec Dieu. Dieu veut aussi nous tailler, Dieu veut aussi nous apprendre effectivement à pouvoir maintenant avoir une pleine confiance en lui. Mais pour cela aussi, faut il faut qu'il te prouve aussi qu'il a la toute puissance et l'autorité entre ses propres mains. Il a dit à Moïse, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il a fait Parce que dans le livre des Romains, il nous a dit pourquoi il a fait. Il me dit, mais il dit, j'étais suscité pour manifester ma gloire. Enfin, que le monde sache que ce n'est pas un petit Dieu, le Dieu d'Abraham. Non. Ce n'est pas comme les balles qu'on peut imaginer. Non. ce Dieu-là, il est vraiment le Dieu vivant. Donc, lui, il dit, j'endurcis et, et j'attendrai le cœur. Il dit, je vais endosser son cœur pour vous montrer effectivement que ce dont Abraham vous a, voilà, effectivement, c'est raconté aussi par parce que les autres qui sont passés, les patriarches, c'est quelque chose de tellement si vrai et qu'elle que depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce temps-ci, je n'ai jamais changé. Ma puissance demeure toujours la même. Et je vais vous la prouver. Je vais aussi prouver à Pharaon qu'il a touché ce qu'il n'avait pas touché. Peu importe l'état dans lequel il se trouvait ce peuple, mais il est bien, parce que c'est un peuple auquel j'avais fait la promesse à Abraham, toi tu vas partir après les Yes, mais je veillerai sur ta postérité. Et c'est cela qu'il a venu Abraham. Alors, vous savez, comme la Bible dit, celui qui vous touche touche à la poulée de son œil. Quand Dieu réellement regarde sur toi, mon frère et sur toi, ma soeur, peu importe toi, sois simplement fidèle dans les choses de Dieu. Lui, il prendra réellement soin de toi d'une manière ou d'une autre. Même si les choses semblent un peu comme si ça ne va pas tellement très bien, mais avec le Seigneur, tout va très bien. Amen. Vous vous souvenez de la tsunami, non donc son enfant, que, il savait, il savait une chose merveilleuse, cette femme, c'est que elle, elle était là, et, elle aimait tellement cet homme de Dieu quand il venait, elle faisait de tout son cœur. Et elle me dit à son mari, il dit, mais tu vois cet homme de Dieu qui vient, je voudrais tant qu'il soit tellement bien, qu'on donc quelque chose, qu'il soit là, qu'il tienne bien. Nous aimons autant. Vous voyez, non Et puis là, Élisée venait, effectivement, je crois que c'était Élisée, parfois, bah, et puis il montait, il allait prier, et, et il était là, puis. Un jour comme ça, et puis Élisée dit à son serviteur, il dit, mais, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme Et en tant d'amour, effectivement, c'est consacré comme ça. Oh Dieu, il a fait, et ça, ça touche le cœur. il dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme Il dit, mais je vois qu'elle n'a pas d'enfant. Et puis bon, il appelle la femme, et puis il dit ce que vous avez. Vous savez ce qu'il lui a dit, effectivement, qu'elle aura un enfant, mon bon, Seigneur ne me dit pas, mais tu auras un fils. Et puis l'enfant naquit effectivement, et voyez-vous comment les choses se sont passées. Et puis un jour, l'enfant était avec son père, elle a dit Ah, oh, j'ai à la tête. Et puis bon, on l amène l'enfant pour bon, un peu se reposer comme ça. Bon, hein? Et là, et l'enfant mourut. Vous savez, c'est quand même extraordinaire, frère et sœur. Quand, quand, quand on comprend <coughs> même tellement Dieu. Vous savez, tout ce que toi, mon frère, ma soeur, vous faites de tout votre cœur à l'endroit de Dieu. Dieu va vous récompenser, c'est sûr. Ça. Quand ce n'est pas avec un esprit double. Amen. Dieu vous récompensera. Amen. Et ça, c'est la vraie. Cette femme-là a fait la tsunami. Vous savez, elle était tellement de tout son cœur, de tout son âme, et elle veut dire, oh, mais peut-être la elle était sincère. Elle a fait la chose parce qu'elle avait du respect pour cet homme de Dieu, pour les choses de Dieu, Elle savait que Dieu était avec cet homme. Et elle a fait de tout son cœur, tout son âme. Dieu a observé la jeune d'Adam dans, dans, dans son cœur. Il dit mon oh mari, je veux qu'on le fasse pour cet homme. Elle Dieu l'observait. Et puis, elle avait tellement confiance. Parce que ça montre aussi le respect qu'on a à Dieu, la foi qu'on a les choses de Dieu. Effectivement, ce qu'elle a fait pour cet homme. Vous êtes en dire, hein, je pense, quelque part dans un hein, roi hein, hein. dans, ou deux rois. Un ou deux rois, je pense que c'est cela. Hein je que que le cela. dans deux rois, on dans Deux Rois. et que les des les des des des des C'est ça. des je pense que c'est cela que Je des des des des Chapitre 4. <très> Il oui. y aura peut-être la partie de verset ici, quoi voilà. Verset 8. 2, 3, 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Chimène. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Il apprenait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu donc chez elle pour manger. Elle dit donc à son mari, Voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons donc, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira donc dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit donc à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunami. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras effectivement un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et il enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élysée le lui avait réellement dit, l'enfant dit un jour qu'il était allé trouver son père vers le poissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Regardez ce qui est extraordinairement merveilleux ici, frère. d'abord comment les choses nous sont présentées, comment est-ce que cette tsunamite, effectivement, ah oui, avec autant d'amour, d'empressement, effectivement, le pouvoir fait. Parce qu'il a observé, il dit, mais cet homme ici qui vient chez nous, qui passe ici souvent, c'est un saint homme. Il dit, dit j'ai dans mon cœur le désir de pouvoir faire ce qui est bon. J'ai dans mon âme ceci. Donc, il dit, faisons ça pour lui, effectivement. Dieu observait cela. Et, comment ça dit? et Dieu observait son cœur, effectivement. Et cette femme de tout son cœur, elle a fait de madame son mari, ils ont fait cela. Et Élisée est monté effectivement, là. Et puis, comme vous l'avez entendu aussi, il demandé, Qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle personne Bien mes frères et sœurs, si déjà un homme dans son cœur peut être touché, dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour une personne avec autant d'amour comme ça À combien plus fort Dieu du ciel. Parce que cette cyramide l'a fait pour l'homme. Mais en fait, c'était pour Dieu qu'il faisait. Donc, le cœur d'Élysée est touché. Il dit, mais c'est dit, mais qu'est-ce qu que je peux faire Dieu, son père était touché, mais il a tellement autant d'honneur et de respect à cet homme à cause de moi. Elle avait foi, frère, parce qu'il dit, cet homme était cet homme de Dieu. Elle avait confiance en cela. Elle croyait donc dans ces dieux, effectivement. Et elle a fait ça tout temps. Et maintenant, son enfant qu'elle a reçu. Elle est bien. Cet enfant, la Bible, c'est qu'elle a eu le mot de terre, effectivement, on l'a amené. Il était sous ses genoux. Elle n'avait pas d'enfant, je crois, c'était l'unique, non? Il était sous ses là, et et puis bon, je crois que je ne sais pas ce qu'il faisait, mais quelques temps après, l'enfant mourut. Je voudrais que vous prêtiez attention. Je voudrais que vous prêtiez attention. Vous vous souvenez, je vois que nous en avons parlé ici. Donc vous prêtez attention, frères et sœurs. Regardez l'attitude de cette sœur, la Sulamite. Regardez comment elle s'est tenue elle s'est portée effectivement dans ce qu'il a eu à pouvoir faire, à cause de l'amour qu'elle avait pour la parole de Dieu, effectivement, pour cet homme de Dieu. Et Dieu l'a regardé, effectivement. Mais regardez maintenant. L'enfant qu'elle a reçu sous ses propres genoux. L'enfant était malade, effectivement, sur les genoux de sa mère, et tout d'un coup, l'enfant s'en va. Et il est réellement mort, sans souffle, rien du tout. Réfléchissez, frère, regardez la réaction de cette femme. Avec un enfant mort sous ses propres genoux. Elle pouvait commencer à crier dans toute la maison. Oui. Se tourner par terre. Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va pas C'est déchiré elle pouvait s'emporter à gauche, elle va tourner. Là, elle dit, mais c'est pas possible, mon enfant, moi, il s'en est allé, c'est pas possible. C'est tout le monde qui a même mon voisin, comme on va dire, dans tout le village, c'est ce que C'est vrai, non S'il vous plaît, frère, je crois que l'avoir entendu ici, hein. il semblait que nous, un croyant, va <coughs> arriver à pouvoir arriver. Si on est, on est vraiment croyant, il y a une attitude qu'on doit avoir. C'est Cette femme, effectivement, tsunamite, qui pouvait se déchirer, se tourner par terre, il dit, elle a même, là, même perdu l'espace, il dit, mais en tout cas c'est Dieu, je ne crois même plus en lui parce que c'est n'est pas possible. La réaction de la tsunamite était tellement extraordinaire que, et, et la, elle est, comme a. comme la Bible dit, effectivement, elle a pris son enfant. Il est très bien. Il dit, c'est vrai, dit, verset, lady, merci, verset, verset. verset, Donc le serviteur l'important, il la à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il moule. Et elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Amen. Ah, c'est une étude exceptionnelle, frère et soeur. Elle a pris son enfant qui était mort. Il montait avec effectivement là-haut, et allait sur le lit de l'homme de Dieu, effectivement, et puis il a fermé la porte. Et en fermant la porte, effectivement, elle sort. <rire> Regardez l'attitude qu'elle a, c'est tout à fait extraordinaire, frère. Ça. Elle sort, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire Regardez ceci. Il dit elle monta le couchant, il ferma la porte, effectivement, et elle sortit. Verset 22. Et elle appela son mari. <rire> c'est merveilleux. Elle appela son mari et dit Envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs. Et l'une des années, je vais aller en acte voir l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et là, il a dit à ce mari, que, oh la la, mort, des yeux, des six -six là là, l'enfant est mort, l'enfant des jeunes de ces siens qu'est-ce qu'on va devenir, effectivement? Non! Il est monté là-haut, elle peut l'enfant simplement là dessus, parce qu'elle sait de quelle manière elle a eu cet enfant. Souvenez-vous toujours, frère, de ce que Dieu a fait de vous. Amen. savez? Dans l'épreuve, effectivement, frère, ne perdez pas le contrôle. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas des sans-dieux. Nous avons un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. il y a Amen. Amen. toi et prend courage. N'étais-je pas dit que je serai avec toi? C'est vrai, non? Eh euh, oui, elle <rire> monta là, effectivement. Elle déposa, effectivement, son fils. Elle euh, sortit euh, aussi là, mais avec un calme serein. Il faut croire en Dieu. Dans ça, il faut vraiment aimer Dieu. Il faut vraiment avoir confiance. Avec un calme serein, il dit à ce mari Envoie-moi un serviteurs effectivement, avec des années, et, et je veux aller en hâte voir l'homme de Dieu. Ce mari, il connaissait effectivement l'amour de la parole qu'avait sa femme. C'est vrai, non il connaissait effectivement qu'elle aime Dieu, elle aime ce de Dieu, effectivement. Et, et, et, et il connaissait sa femme. Et puis, écoutez bien, il dit ceci, si, mais c'est suivant, il dit, il dit, c'est suivant, mais c'est Il dit, parce qu'il dit, et je reviendrai, il dit, et, et il dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui <rire> Il dit, c'est l'ennemi nouvelle lune, ni sabbat. Non, parce qu'il dit, mais oui, c'est ça que tu aimes bien, il dit, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier ou quoi pourquoi tu veux aller à maître vers lui Regardez bien. Et répondit, tout va bien. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux, frère. Non, cette femme s'était là. Et son mari pour la question, mais tu vas aller voir l'homme de Dieu, pas de problème, mais pourquoi tu vas aller maintenant avec empressement Ce n'est pas le nouvel livre ni le sabbat, mais pourquoi il dit, oh là là là là là là il n'y a pas de problème, tout va bien. Amen mon frère et ma soeur arriver à pouvoir avoir une telle attitude il faut vraiment voir Dieu avec soi et ça c'était dans l'ancienne la, la, alliance oui, dans effectivement, où vous savez avec les rois. donc cette femme dans une attitude aussi comme cela qui a regardé effectivement son propre enfant étant décédé et son mari il demande effectivement son mari pour pouvoir l'aider à ce que son serviteur vienne pour l'accompagner là-bas, qu'il aille avec son serviteur jusque là-bas, il dit Je reviendrai ici. Hein. Et parce qu'il regardait très bien, elle a bien enfermé l'enfant dans la maison. Elle n'a pas dit Notre enfant, il est décédé, on ne sait plus très bien, je ne sais plus quoi faire maintenant. Non, elle savait ce qui devait être fait. Mon frère et ma soeur, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir savoir ce que nous devons faire dans les circonstances les plus difficiles. Amen. Parce qu'il a dit lui-même qu'il est un secours qui ne manque jamais. Jamais, jamais. Jamais. Quand nous sommes une situation difficile, notre Dieu est toujours présent. Souvenez-vous effectivement de Pierre quand il a dit au Seigneur, mais si c'est toi, dis-moi de marcher aussi vers toi. Il a marché sur les eaux. Et en marchant maintenant, les vagues se sont levées, l'homme a eu peur, il s'est enfoncé. Le Seigneur n'était pas loin. Il a crié, il lui a tendu la main. Dans chaque circonstance, nous devons être conscients que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas loin. Cette femme, il dit à son mari que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, elle avait un problème. Comment peut-elle arriver à pouvoir dire tout va bien? C'est parce qu'elle savait une chose que. La solution à son problème, elle l'a l'avait. Et dit, je me souviens, mon souverain, il j'étais là, je n'avais pas d'enfant, mon mari était aussi un vieux, je ne veux pas avoir d'enfant, mais ton serviteur est venu. Désolé, ce n'est pas l'homme, c'est toi. Et il a dit une chose, et il a aussi prié pour moi, et quand il est revenu, j'ai conçu. Cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Amen. Tu ne me l'as pas donné effectivement pour qu'il meure aujourd'hui. Même si la mort a porté il y a un but pour lequel tu me l'as donné. C'est vrai. Vrai. Vrai. vrai. Dieu fait toute chose pour un but. La Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. si le malheur existe, c'est que le méchant doit aussi exister. Elle sa savait, elle était consciente de ce que Dieu était pour elle. C'est pour ça qu'elle a dit Tout va très bien. Et elle sortit effectivement et s'empressa de pouvoir aller vers cet homme ici, et quand, quand c'est merveilleux cette femme, quand l'homme de Dieu a pu la voir, effectivement, il dit à Géasi, je crois qu'il y a quelque chose ne va pas avec cette femme, effectivement. Nous allons lire, effectivement, pour le plus savoir. Regardez-le, -il. il dit ici, au verset suivant, il dit, verset 24, et elle répondit, tout va bien, puis elle fit sceller la naisse. et dit à son serviteur, même et pas, elle ne m'arrête pas en route sans que je le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'a de loin dit son serviteur Voici cette tsunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit Bien. Amen. Amen Gloire à Dieu Amen. Donc l'homme de Dieu a envoyé effectivement son serviteur qui a dit « Va la voir parce que je sais qu'elle aime Dieu !» Vous savez, frères et sœurs, ça, ça, ça c'est la vérité, ça. Quand vous avez un frère ou une sœur qui aime Dieu, vous l'aimez beaucoup. Amen. Oui. oui, ça c'est la vérité. Ça. Parce que quelqu'un qui aime Dieu touche votre cœur sa nature est sa vie effectivement vous êtes vraiment pressée de pouvoir aussi faire quelque chose pour cette personne Là, quand il a vu cette fois il dit mais non non non va voir est-ce que tout va bien Alléluia pourquoi est-ce qu'elle vient ici est-ce que tout va bien quand elle avance, il y a avancé effectivement Géaslie pour la question est-ce que tout va bien Thomas il, dit, va, bien. il dit, va bien il dit tout va bien il dit tout va bien je vais simplement arriver en sa présence Père, que Dieu nous apprenne. À pouvoir avoir réellement confiance en ces Dieu qui nous a réellement appelés pour un but bien précis. Ce que nous soyons un peuple saint qui lui appartient. Amen. Et c'est Dieu qui nous a appelés, effectivement, il a la capacité de pouvoir le faire. Amen. Et il a dit une épouse sans tâche, Amen. irrépréhensible, ni ride, Amen. ni rien de semblable, mais sainte. Donc ce Amen. Dieu qui nous a réellement appelés. Mon frère et ma soeur, il a prouvé aussi les moyens nécessaires. Amen. Vous voyez très bien, frère, que l'Écriture nous montre en disant que dans la première alliance, le tabernacle était vraiment dressé de telle sorte qu'il y avait des pavis et, les parvis de lieu saint, le lieu très saint. Les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, effectivement, pour faire leur sacrifice, faire des services. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un saint. C'était le souverain sacrificateur. Ah, okay. ah, et maintenant, ici, d'abord, dans la forme de la Sulamite, il est très bien ici. Il dit, est... chapitre 4, tu penses que c'est cela, non Deux, est... deux est... bon, je pense que c'est cela, oui. Ouais. Ah, monde, Alors, il dit, est... au verset 6, il dit, est... ah est... est... est... est... est... est... oui, et puis, Vers... et oui, verset 7, oui. verset verset Vers... Vers 25, pardon. L'homme de Dieu y a perçu de loin, dit à son serviteur Voici donc, cette tsunami, maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Amen. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, il s'est préoccupé, hein, pour savoir effectivement si tout allait très bien avec elle. Il dit, mais si elle monte comme ça avec empressement aujourd'hui, est-ce que quelque chose lui est arrivé Est-ce qu'il y a un problème Il ce y a ceci si, et cela Est-ce que son enfant Est-ce qu'il y son mari Mais elle-même, effectivement, Yazis est empressée de pouvoir arriver, pour pouvoir lui poser la question. Et alors elle répondit, effectivement, mais effectivement, elle dit Elle dit, elle dit, elle dit te portes tu portes-tu bien Ton mari de l'enfant si? elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, <rire> parce ah, qu'elle si pouvait déjà commencer à jouer son problème à Gazi. <rire> il dit ce n'est pas toi mon problème il dit c'est lui que c'est ce n'est pas toi je sais que c'est lui que je cherche Amen. ah oui oui, il dit tout va très bien il n'y a pas de problème il dit je vais simplement m'approcher de cet homme Amen. il dit, il dit, il fait, elle, elle embrassa elle, elle ses pieds Gazi s'approcha pour la repousser mais l'homme de Dieu dit laisse-la dans son âme et dans l'amertume. Ah oui. Et l'Éternel me l'a caché, il me l'a point fait connaître. Alors il dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Et Élisée dit à Gazi, saint un, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur les vents de l'enfant. La mère et l'enfant dit, hey, hey, Alléluia. L'éternel est vivant, et ton âme est vivant, Amen. je ne te quitterai point. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, il peut avoir le bâton, il n'y a pas de problème. Mais toi, si tu ne parles pas, je resterai avec toi. Alléluia. C'est sûr et certain. Vous savez ce que Moïse a pu dire, effectivement, au Seigneur. Il dit, quand le Seigneur a eu à pouvoir dire en Moïse en disant, c'est peuple, tel peuple pourrait. Voici, ben, si je veux envoyer mon ange, effectivement. Vous connaissez ça, non Il montre avec vous, moi je ne veux pas, parce que et si je serai, avec cette attitude, effectivement, je risque de voir voir effectivement. Et Moïse, il dit, mais si toi, tu ne montes point avec nous, nous ne montrons pas. Parce que, qu'est-ce qui va arriver Parce que nous savons une chose que, si toi, tu es avec nous, nous avons la victoire en tout temps. Le plus important pour nous, ce n'est pas l'ange. Non, le plus important, c'est toi. Vous savez, frères et sœurs, dans une situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous avons besoin de pouvoir être sur et certain Que, vraiment, Dieu est avec nous. Parce que, regardez, frères et sœurs, dans la marge dans laquelle vous et moi nous sommes aujourd'hui, il faut que ce soit sans l'ombre d'un doute au feu de notre cœur, que là où nous, nous trouvons, nous sommes avec Dieu. Autrement, frère, il est absolument important que tu le saches, mon frère et ma soeur. Autrement, frère, tu rates ce que Dieu a promis. Si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais ne vaut absolument rien. Ça peut faire de bons bruits, ça peut faire tout cela, mais si Dieu n'est pas avec toi, ça ne sert absolument à rien. Le plus important, c'est Dieu. Parce que, celui qui connaît le chemin, ce n'est pas l'homme. Non, il n'y a aucun homme qui connaît le chemin. Amen. Il n'y a qu'un seul qui connaît le chemin. Amen. Et il a dit, je suis le chemin. Puisqu'il est le chemin, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de suivre un homme. J'ai besoin de pouvoir être avec le chemin. Parce que tous les hommes vont nous parler du chemin. Alléluia. Et lui, il dit, je suis. Alors, je n'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin de ce chemin. Ça, c'est absolument nécessaire et important. Cette femme avait compris. Il dit certainement, c'est vrai. Il te sert, c'est vrai. Mais toi, je sais une chose. C'est sûr et certain, Dieu est avec toi. Je ne te quitterai pas. Je serai avec toi. Il peut partir avec ton bâton, pas de problème. Mais toi, je sais que si toi tu viens. Certainement, Dieu agira. En fait, c'est la certitude et la confiance que vous avez en ce Dieu, en fait. Et vous pouvez réellement avoir cette assurance si que ce Dieu est capable de pouvoir faire ce que moi, je lui ai demandé, parce qu'il a la puissance. Amen. Et cette femme étant dans une situation tellement... Vous savez, frère, ce que Dieu attend de nous, effectivement, c'est avoir une pleine, pleine confiance dans ce que lui, il a eu à pouvoir faire pour toi nous retournons à l'aise et Il mais la première alliance effectivement a, a fait réellement aussi ce qu'on a pu établir comme on l'a lu effectivement aussi ces cultes, ordonnances, ainsi de suite, ces choses qui ont été faites établies effectivement de telle sorte que pour qu'on puisse réellement s'approcher de ces dieux, effectivement, il y avait un terminal qui était, parce que ce n'était pas dans le parvis qu'on le trouvait, ni dans le, dans le lieu saint. Non, non, non, non, non. La humaine de la gloire était dans le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, effectivement, il y avait, là, de l'alliance, effectivement, le propitiatoire avec les, les chérubiens aussi. Comment est-ce que c'est frère et soeur Ce n'était pas dans le parvis qu'on pouvait les trouver, non. Ni dans le lieu saint non plus, mais dans le lieu très saint. Ça doit vous rappeler quelque chose, mon frère et ma soeur. Dans la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous n'en pas encore là-dessus. Dans la sanctification, c'est toujours l'œuvre, effectivement. Il n'est pas là encore là-dessus. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est le lieu très saint. Là, Dieu descend dans l'autre. Donc, tout ce qui a été établi dans la nature, effectivement, typifie, effectivement, le spirituel, la manière effectivement dont Dieu, effectivement, agit. Et maintenant, la Bible nous fait savoir qu'effectivement, que. Dans le lieu saint, effectivement, le sacrificateur pouvait y entrer. Le, le, le, il est très bien, ça qu'on a dit, il montre effectivement ici. Hébreu, chapitre 9. Je ne vais pas être long, c'est la cour, frère. Hébreu 9, il dit ceci, il est bien. Verset 3 dit. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint, le saint renfermant. D'abord, on va la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et, et le sanctuaire terrestre, effectivement. Un tabernacle fut donc en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était donc le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière, le second voile se trouvé la partie tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'âge de l'alliance, effectivement, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans la l'âge un vase d'or. Contenant la main, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les traces de l'Alliance, au-dessus de l'Arche, là était aussi les chéribènes de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le monde à parler. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans le second. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Donc, dans le lieu saint, effectivement, où le sacrificateur pouvait rentrer, il fallait sa service, vous savez cela, il pouvaient tous entrer là-dedans. Donc, premier, Mais dans le lieu très saint, il fallait seulement le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, effectivement, était choisi par Dieu, comme vous le savez, c'était Aaron, et l'onction qui était sur lui était particulière. Et aussi, son habillement en tant que souverain sacrificateur était différent des autres sacrificateurs. Parce que les autres, effectivement, comme vous le savez, c'était donc effectivement des lévites. Il y avait ceux-là qui avaient des services, effectivement, pour faire dans le lieu saint. Et qui ne pouvaient jamais entrer dans le lieu très saint. Et comme vous le savez, j'ai dit, je vais dire un peu plus, il y a longtemps J'ai dit, je ne vais pas faire trop longtemps. Mais c'est non, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer, écoutez très bien, dans le lieu très saint. Non pas tous les jours. Non, non pas tous les jours. Mais la Bible dit, une fois par an. Pourquoi, effectivement pour offrir le sang, en fait, d'obtenir le pardon du peuple. Donc cet homme ici devait se préparer, il devait être habillé d'une manière, il devait être pasché, il devait être parfumé, effectivement, avec le parfum comme cela a été fait, effectivement, je ne veux pas entrer comme ça, mais il devait être parfumé, et d'autres choses, oui, effectivement, d'une manière particulière. Et quand il entrait là-bas, même la tiare était sale, sale, saint, saint, saint, et éternelle. Parce qu'il entrait dans la présence du Dieu. Alors la chèque de la gloire devait descendre pour montrer effectivement aussi que Dieu a grillé effectivement le sacrifice et effectivement aussi donc le sang et que le pardon était aussi accordé effectivement au peuple qui était dehors. est bien comme l'écriture des Christ de là, vous devez savoir, frère, c'était euh, des choses tellement aussi importantes que la crainte s'emparait effectivement de celui qui devait faire le service. Il fallait qu'il soit vraiment conforme, parce qu'il savait que si quelque chose manquait, il mourrait. Donc ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait prendre à la légère, c'était les exigences que Dieu avait donc données, les ordonnances qu'on devait respecter. Mais d'une manière scrupuleuse, en fait, on devait le respecter. La Bible dit, effectivement, il est très bien. Hein. Le verset suivant, il dit, verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. » Tant que le premier est amené de subsister. C'est une figure pour les temps actuels où on leur présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. très bien, frères Il dit, écoutez bien, il dit, il dit qu'ils ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. Et qui, et qui dit, et qui avec les aliments, le boisson, les verses ambitions, était en relance. Donc toutes ces choses-là, effectivement, en ce temps, devaient être faites et accomplies avec une conscience, effectivement, avec aussi un respect, comme Dieu l'avait comment exigé dans les scènes Écritures, parce que quand il devait construire les tabernacles, il dit, fais cela selon le modèle que tu as vu en fait sur la montagne. Et tous les services dans les tabernacles, effectivement, devaient être faits conformément à ce que Dieu avait ordonné pour que le pardon soit réellement accordé au peuple et que réellement que Dieu puisse continuer à pouvoir. Aussi, marcher avec son peuple et être au milieu de son peuple comme cela. Donc, ce n'était pas des choses à prendre réellement à la religion, à la légère, effectivement, et le faire de n'importe quelle manière. On le faisait avec beaucoup de respect, on le faisait avec beaucoup de consécration, parce que si le souverain sacrificateur n'était pas roi, ne pouvait pas entendre les trésors, vêtements. Et s'il rentrait sans être loin, alors la mort le frappait. Donc tout devait être, même le vêtement devait être réellement conformément à ce que Dieu avait réellement prescrit. C'était ça, mon frère et ma soeur. Et c'était ça que Israël devait réellement faire pour que ce Dieu puisse réellement être aussi au milieu d'eux et aussi que pour que le pardon du péché soit réellement accordé au peuple. Le souverain sacrificateur et entrer une fois l'an dans cet endroit, effectivement, pour obtenir, effectivement, aussi le pardon de péché du peuple. Et l'Écriture nous continue aussi à pouvoir verset 13 il dit verset 11, il dit, Après avoir dit, effectivement, ici, il dit que, « étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Il dit verset 11, il dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et plus parfait. Écoutez très bien, qu'il n'est pas construit de main d'homme. Ça vous le savez, n'est-ce pas? Je veux que vous prêtiez attention à ce que nous lisons. Il dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Et il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Dans ce tabernacle qui était sur la terre, frère, Dieu descendait. Il a créé, effectivement. Et puis, le sacrificataires, il devaient être habillé de, de qu vêtements que Dieu a créé comme il avait ordonné. Donc, chaque chose avait être fait comme Dieu voulait que soit. Souvenez-vous, même le feu qui était allumé, il était dans le feu que Dieu avait allumé. Et quand on allumait un feu étranger, le fils d'Amon était tué. Donc, chaque chose avait être réellement respectée parce que Dieu l'y veillait. Mais là, on nous dit qu'effectivement, que c'était réellement ce charnel imposé seulement jusqu'à l'époque des Réformation. Et puis, il continuait. Lui, il a traversé un tabernacle qui n'est pas construit d'un un homme, cest qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Amen. Donc, il n'est pas rentré, je rentre, et puis je sors, et puis je rentre encore, prêtez attention, frère, à ça. Parce qu'ici, l'écriture nous a fait savoir que le souverain sacrificateur, lui, pour avoir effectivement, pour obtenir le, le pardon du péché, il fallait qu'il apporte vraiment du sang. Le sang est de vous que vous savez, non? Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'était dit, non? Oui. Alors cet homme ici, qui était loin, ouais, puis il est venu, il est entré une fois là, donc cette année-ci il est entré, et puis l'année prochaine il doit aussi entrer. C'est vrai, non? C'est ce que la Bible dit, effectivement. Donc il est entré chaque fois, une fois ce don. Une fois pas ton parent, maintenant il y est entré, et il sautait, effectivement, si Dieu a créé, effectivement, les choses, il n'y a pas de problème. Et il devait encore rentrer, effectivement, donc, chaque année, il devait donc rentrer et présenter, effectivement, aussi les saints. Et ici, on nous dit, lui, le Seigneur Jésus, est venu comme souverain sacrificateur. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela, frère. Regardez d'abord la chose qu'il a fait lui. Il a devenu, effectivement, notre parent rédempteur. Donc, il a pris ta place, effectivement, il t'a racheté, toi, il m'a racheté, et pour me racheter il fallait qu'il devienne mon parent rédempteur. Semblable à moi. Dans la chair aussi, il y a aussi le sang, comme il coule effectivement dans le veine. Et voilà l'aspect aussi qu'on nous montre effectivement que notre phase aussi de ce que lui, il est. Il dit, mais lui, maintenant il est devenu souverain sacrificateur. Et la Bible dit, de bien venir. Et il a traversé un tabernacle effectivement plus grand c'est lui qui était donc établi par Moïse. Il dit, cette tabernacle-là n'est pas un tabernacle qui est fait de main d'homme. N'est-ce pas vrai? Et quand souverain sacrificataire, effectivement, parce que le roi était que quand ces souverain sacré rentré là-dedans, tout le peuple dehors attendait avec empressement, dit, mon Dieu, s'il si sort, ce que Dieu nous a pardonné. Amen. Si cet homme ne sort pas c'est que nous n'avons pas le pardon de nos péchés. Et quand ils sentaient, vous vous souvenez encore avec, euh, avec Zacharie, non mmh, mmh. Donc quand ils ne sentaient pas, effectivement, il y avait un problème. Mais quand ils sont, alors réellement, le crêpe était dans la paix, l'autre Dieu était avec nous, sommes dans la paix, effectivement, tout ira pour le mieux. Et quand même, aussi l'année suivante aussi, pour voir, effectivement, s'ils étaient encore conformes à Dieu, Dans chaque année, ils étaient sous pression. Parce que le souverain sacrificateur devait apporter du sang chaque année pour Seigneur, est-ce que tu agréais ou pas oui. Mais lui, il dit Lui, Christ notre Seigneur, il est entré effectivement dans un tabernacle plus grand et plus parfait. Amen. Et qui n'est pas de ce monde ici, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Gloire à Dieu, c'est Une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Mon frère, ma soeur, c'est pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a fait de nous. Ce que le Seigneur a fait pour nous, et ce que nous sommes pour Dieu dans ces bas mondes. Il dit, « Non avec le sang de bouc et des vœux, mais avec son propre sang. Amen. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire, frère. Lorsque le souvenir, c'est était rentré dans ces lieux-là, il avait les sang de bouc et de taureaux, il a dit. Les sangs des animaux. Et là, la Chétina descendait, descendu, et Dieu a accordé le pardon. Lorsqu'il voyait le sang des taureaux et le bouc. Mais là, on nous dit effectivement que lui, il est entré. Dans le lieu est très saint, une fois pour toutes. Non avec le sang de Thomas de bouc, effectivement, mais avec son propre sang. Amen. Frère, quelle offrande! Amen. Donc, il a offert sa propre vie. Amen. Une fois pour toutes. Regardez très bien. Alors, il dit. Maintenant, il dit, son propre sang, ayant donc obtenu. Une rédemption éternelle. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sous ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. S'il vous plaît, frères et sœurs, que ces écritures vous le connaissez. Mais je voudrais toujours, comme j'ai dit, que vous prêtiez vraiment attention, que vous oubliez ce que vous pensez, mais que vous prêtiez attention. Je relis encore. Il car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sous ceux qui sont souillés sanctifient, vous suivez, et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang des Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des de ce fondement afin que vous serviez le Dieu vivant Amen. Amen. Donc le nettoyage que Dieu fait quand on parle de la sanctification, ce que frère et soeur, quand Dieu t'a sanctifié, ce que réellement tu as un saint devant Dieu. Amen. Amen. Vraiment. Lorsque tu as toujours la même pensée, les mêmes habitudes aussi jamais dans ta vie, ce que la sanctification n'a pas été vraiment complète en toi. Oui, mon frère et Parce que quand on parle de sanctifier, ça veut dire nettoyer. Ah, ok. hum, hum, Recurrer. Vous savez, parce que quand on, on recure, on nettoie, c'est parce qu'on veut utiliser le vase, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu qu'une casserole que vous voulez utiliser, à moins que vous soyez... Mon précieux, il un vert. Une casserole que vous avez, vous, soit un vin, ici dans mon bureau, dans mon laboratoire, il y a des essuies, parce que mon choix ici n'absorbe pas trop bien. Une casserole que vous voulez utiliser, vous la prenez, elle avait été préparée, ça va peut-être avec des choses qui sont restées de croûte noire, tout autour, tout autour, effectivement, et vous voulez préparer quelque chose que vous voulez présenter à quelqu'un, comment vous la nettoyez Vous mettez de l'eau vous faites comme ça que vous aidez Vous faites quoi Vous nettoyez proprement à l'intérieur, vous, vous faites en sorte que tous ce qui est en à l'intérieur soit complètement enlevé. C'est ça le nettoyage. Donc, à ce moment-là, vous allez l'utiliser maintenant Ou, bon pour ces pour lesquels, vous voulez maintenant mettre vraiment la détente, Parce que si la casserole n'est pas bien nettoyée, vous mettrez les choses. Ce que vous voulez obtenir comme résultat ne sera pas un résultat parfait. Le goût ne sera pas bien. Parce que ce sera mélangé avec les restes des aliments d'hier. Mélangé ce que vous mettez maintenant. Vous savez qu'il y a des problèmes à l'estomac, vous avez cela. Donc il faut vraiment un nettoyage complet. Alors quand le Seigneur dit, mais sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, ce que c'est une sanctification profonde. De l'âme, de l'esprit et de tout ce que tu es. Parce que vous voyez bien, il n'est pas la conscience même, la conscience, le subconscient. Bien, frères et sœurs. Quand toi qui viens, dis-le Seigneur, pardonne-moi, j'étais accepté comme mon sauveur personnel, j'étais une prostituée, j'étais un, un monsieur mauvais, je vivais une vie, j'ai tué, j'ai fait. -il. Donc tout cela est dans ta pensée, dans ton subconscient. Le péché est là dedans, vous le savez, non? Mais quand vous venez maintenant que le Seigneur, merci frère, que le Seigneur, notre Dieu, Seigneur, je demande pardon de tout mon cœur, accorde-moi la grâce, vous l'avez accepté que vous accepté, maintenant, c'est pas vrai. Maintenant, vous voulez maintenant que. Mouillez avec lui pour que Dieu maintenant prenne le contrôle sur vous. Maintenant Dieu nettoie tant il vous pardonne. Il pardonne tous vos péchés, même depuis votre naissance. Amen. Amen. Il n'y a pas un péché que Dieu ne va pas pardonner. Parce que le sang du Seigneur veut le voir faire. Le sang du Seigneur est tellement si puissant Amen. Amen. que ce sang qui a été versé, c'est pour te rendre plus blanc que la Donc, même le péché le plus enfoui. Amen. Parce que la Bible dit, mais, dit, mais, dit, mais tu n'as vu ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Parce que le sang le de ton rendez-vous ne pouvait pas ôter le péché. Mais sans le Seigneur, autre le péché. Dans la racine même, frère. Amen. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu es toujours, mais oui, j'avais péché, j'avais fait ceci si, quand j'ai ce que le Seigneur a pardonné pour le péché. Non, frère, il y a un problème avec ta conscience. Parce que quand le Seigneur vient travailler, qu'il enlève, il nettoie, effectivement, il va nettoyer ta conscience. Ta mémoire, ton subconscient, tout ce que tu es, effectivement, pour que la pensée même de ce péché ne revienne plus. Cette pensée ne pas même plus revenir. Elle ne peut plus remonter, mon frère. Il y a une chose que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu dois bien comprendre. Satan est très très rusé. Il viendra te rappeler tes anciens péchés, pour que toi tu restes accroché là-dessus. Aussi longtemps que tu es accroché, Dieu ne peut absolument rien faire. Mmh. Vous savez C'est notre frère qui disait cela. La grâce, avec la grâce pour celui qui a cette grâce. Mmh. Vous vous souvenez, non mmh. Vous vous souvenez l'exemple qu'il avait donné de ses frères ici, de bon, ce monsieur qui était en prison et qui devait mourir condamné à mort, vous savez oui. Bon. Alors, on a été voir le, le président de la République, effectivement, des États-Unis, je pense que c'était lui, pour lui dire, mais ce monsieur, il a fait ceci, si nous intercédons pour lui, il est condamné à mort, certainement, c'est vrai, mais toi, tu peux lui accorder la grâce. Son ami était allé intercéder comme ça. Et puis, bon, le président n'avait pas une en tête, je pense, une lettre, je ne sais pas quoi ceci, mais il a dit, oui, tu accordes la grâce, effectivement, mais il a écrit, il a signé. Il dit, on peut le libérer, il est gracié. Et son ami prend la lettre, effectivement, avec autant d'impression parce qu'il a vu le président. Il court, effectivement, en prison. Il dit, mais mon ami, mon ami, tu es libre. Le président t'a gracié, tu ne peux pas mourir, il t'a gracié. Il regarde son ami, il dit, moi, gracié. Il a beau montrer, mais voici la fille, mais moi, je vois la lettre, la signature, mais je ne vois pas tout ce qu'il y a dessus, comment hein. Il dit, non, c'est le président, et ça, c'est lui qui l'a dit. Tu es libre, tu ne peux pas mourir, libre, tu ne dois pas se dire Dieu. Le président t'a gracié Le monsieur, il s'est moqué de son ami qui se donnait tant de peine. Avant d'aller voir le, le président pour obtenir de lui, effectivement, la grâce, effectivement pour ne pas être pendu, il dit non, il a même prisé, il dit non, je ne crois pas que ce sera des présidents. président, je ne crois même pas ça. Et puis on est venu, effectivement, on a pris. On a même subi la chaise de l'étude, je ne sais pas si c'était la pendaison, je ne sais pas, mais le monsieur a été vraiment tué. Et après, on a réalisé que oui, certainement, le président avait gracieux. Maintenant, les choses disent, mais puisque la grâce lui avait été accordée, il n'a pas accepté cette grâce, effectivement. C'est son problème. La grâce fait de grâce pour ceux qui l'acceptent. Donc, Dieu t'a pardonné. Amen. Et la Bible dit, mais l'Église, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. C'est tu sais pourquoi l'apôtre Pierre le disait, dit, mais, il dit, mais répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mon frère, et ma sœur, vous allez voir ici effectivement ce qu'il dit. Quand la Bible parle effectivement de la rémission de péchés et comme le plus haut effectivement, parce que ce sang a été versé pour toi, c'est réellement que tout ce que tu es, tout ce que tu as eu à pouvoir faire, avant que tu sois chrétien, partout où tu es passé, mais tu as vu une vie aussi sale, aussi impure, Dieu t'a pardonné. Amen. Et quand il t'a pardonné, frère, Amen. il a jeté toutes ces choses. Amen. dans la main de l'oubli. Même si étant croyant, tu es tombé. Amen. Dieu te relèvera lorsque tu te repens et que tu as demandé pardon, tu as pardonné. Amen. Amen. Vous savez pourquoi, frère Parce que jusqu'à ces jours, Amen. le sang est sur le trône. Amen. Amen. Ce n'est pas Merci. le sang des taureaux et des boucles, mon frère et ma soeur. Non, vous allez le voir, c'est nous avons la grâce de faire le temps. Mon Dieu, il est tellement vite. Et là, c'est bien, ce n'est pas le sang des taureaux et des boucles. Et puis, ce n'est pas un tabernacle qu'on fait déplacer. Les non, celui-ci est un tabernacle dressé dans les cieux. Amen. Donc, il est entré dans un lieux plus élevé. Amen, Amen. Pour une offrande plus élevée. Sur la terre, c'était l'offrande plus basse. Mais là, c'est plus amen. élevé. Amen. Il est monté là-haut, frère. Oh, frère, ma soeur, et la Bible dit, c'est Dieu-là. C'est sans qui a offert, celui qui l'a offert, il est aussi le souverain sacrificateur. Amen. Amen. amen. Vous savez ce qu'il en était avec le souverain secrétaire, non Donc, si ce qu'il amenait n'était pas convenable au Seigneur, ça veut dire que lui-même mourait, et le peuple l'a Donc, réellement, chaque année, le peuple tremblait pour savoir si le souverain secrétaire, lui, il avait toujours les conditions qu'il remplissait, qu'il se tenait toujours en conformité, parce que, on devait obtenir eh bien, la grâce de Dieu, le pardon effectivement de Dieu. Et là, et là effectivement, la Bible nous fait savoir que lui, il est entré une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur y entré C'était pour le peuple. N'est-ce pas vrai Pour le peuple. Enfin, que le peuple obtienne le pardon de ses péchés. Et lui, il est entré une fois pour toutes avec son sang, pour obtenir quoi Amen. Ton pardon. Amen. Et quoi encore Une rédemption éternelle. Amen. Ça veut dire quoi C'est rachat, parce que c'est là où il est monté. Le rachat que Dieu a manifesté à ton endroit. Parce qu'il faut que de toi, toi, tu dis que j'ai été racheté. Amen. Donc c'est rachat. C'est indiscutable. Amen. Donc c'était un achat éternel. Oui, frère. Parce qu'avec les terre sur la terre qui t'a racheté aujourd'hui, demain il peut mourir et toi tu peux s'y téléphoner encore. N'est-ce pas vrai Donc tu perds ton, ta liberté, frère. Mais ici, ici il dit, une rédemption. La Bible frère. Amen. Amen. Donc, est faite. Une rédemption éternelle. Donc c'est l'achat-là, frère. Tu ne peux plus jamais être Amen. Amen. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Donc tu devais une propriété absolue de Dieu. Amen. Donc, tu appartiens à Dieu en propre, effectivement, à lui. Parce qu'il est ton rédempteur. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez, frères et sœurs. Nous lisons l'écriture suivante. Pardon, télébrouille pas. Regardez. Verset 14, on dit non. Donc, procure la paix, et donc, procure la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant Je voudrais que vous puissiez prêter attention. Regardez très bien. Donc, purifiez votre conscience des œuvres mortes, en fait que vous serviez les dieux vivants. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que tu es tenu par l'esclavage du péché, que Satan te pointe le péché, c'est toujours devant toi, n'est-ce pas mm -hmm. Tu ne sauras pas servir Dieu. Mm -hmm. Le Seigneur dit, <coughs> si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Il faut que vous sachiez, vous, ce que Dieu a fait pour vous. C'est que le pardon de péché pour vous signifie aux yeux de Dieu. Amen. Je l'ai toujours répété à cet endroit, frère. Et ça, c'est vrai. Parce que jusqu'à ce jour, le sang sur le trône. N'est-ce pas vrai Amen. Mm -hmm. Sauf le péché et blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez cela Jusqu'à ce jour, je l'ai répété ici à cet endroit. Même si tu as voté dix mille fois. J'ai dit l'autre fois ici, même si Hitler, qui a tué autant de Juifs, se repentait et demandait pardon au Seigneur, le Seigneur allait lui pardonner. C'est déjà une grâce que la repentance vienne dans ton cœur. Quand un homme commet un péché et qu'il sent réellement qu'il est poussé à pouvoir se repentir devant Dieu, c'est une grâce. Lorsqu'il se repent de tout son cœur et qu'on fait ce péché à Dieu, vous savez souvent ce qui arrive aux hommes, c'est que tu as péché, mais tu te mets à genoux devant Dieu. Au lieu de pouvoir prononcer le péché par lequel tu as péché, mmh. tu ne prononces pas, tu as de tourner autour. Ça ne sert mmh. à rien. Mmh. Dis à Dieu ce qui t'a fait tomber. Mmh. C'est pas à l'homme, mmh. c'est à Dieu que tu parles. Mmh. Mmh. Une fois que tu as dit, en fait, tu as dénoncé les démons qui sont, tu as prononcé la chose, mmh. Mmh. tu demandes pardon au Seigneur. Mmh. Oh oui, Dieu est fidèle. Amen. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose dans les scènes d'écriture. Dans le livre d'argent, puis nous retournons. Vous me pardonnerez un peu pour le petit temps que je vous prendrai. Un Jean au chapitre 2, je pense que c'est cela. Un Jean au chapitre 2, le chapitre 1 de Jean, dit, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui,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 et le sang de Jésus qui son fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Amen. il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, c'est cela en grâce que nous avons trouvé, même si ça t'a poussé effectivement à pouvoir tomber dans le trou. c'est une chose, ne demeure pas dans le trou. Amen. Et jusqu'à ces jours, Dieu pardonne. Amen. La force que tu as pouvoir voir c'est dire, je me relève, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Voir ce que je suis devenu, ce que tu as fait de moi, ce que tu as fait pour moi. Amen. Et tu confesses le péché, Amen. tu te relèves. Cette fois, les justes tombent. Amen. Cette fois, l'éternel me relève. Amen. Alléluia. Amen. C'est absolument nécessaire que nous puissions réaliser ce que le Seigneur a fait de nous. Satan est très rusé, mon frère et ma soeur. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus chacun de nous doit se purifier davantage. Amen. Pour que Dieu puisse arriver à pouvoir faire son œuvre en toi. Il faut que tu sois davantage saint Amen. dans ta pensée, dans ton subconscient et dans ta mémoire. De ce que Satan cherche. Voilà, il va te rappeler beaucoup de choses. Est-ce que je suis vraiment pardonné Non, quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Amen. Maintenant, ce dont tu as besoin du Seigneur, maintenant remplis-moi puisque tu l'as fait. C'est l'assurance effectivement de ce que j'ai obtenu la chose auprès de Dieu. En enfin, fait, que toi, tu serves réellement le Dieu vivant avec autant, autant d'ampleur, avec autant d'amour, autant d'empressement. Le grand problème que nous avons, frère et soeur, c'est que, vous savez, quand le pardon t'a été accordé, vous savez ce qui se passe à ton endroit, tu réalises le pardon qui t'est accordé, tu aimes encore beaucoup plus Dieu. Observez quand vous chantez Dieu, en fait. Observez quand, quand quelqu'un a été libéré, quand quelqu'un, son pardon, a été déjà ôté, effectivement, il est reconnaissant celui qui lui a rendu ses services. Remarquez très bien, frère, comment, maintenant, la manière dont vous chantez, comment, effectivement, les choses se passent en vous lors des différentes règles. Observez très bien, frère, ce que Dieu est en train de travailler, c'est que quelque chose doit de être ôté, effectivement. Mais quand toi, les autres chantent, les autres louent Dieu, tu es toujours comme cela. Il y a un problème. Oui. problème. Frères et sœurs, n'étendez pas les oreilles à l'ennemi, oui. ne tenez pas la main à Satan, oui. mais vous devez vous sentir être libéré par Dieu. Ah. dites pas, oui, frère, vous ne pas pas, tout le ah. temps tout, on ne peut pas chanter du non, frère. Il dit, David il dit mais, il dit mais, il dit mais, quand, il dit, il, vous savez, c'est quelque chose de très important. Oui je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison éternelle Amen. Amen. donc je ne peux pas vous ne venez pas ici pour y arriver c'est je ne peux pas venir ici et rester comme ça bon, je me maîtrise ce n'est pas vrai non ce n'est pas vrai soeur ce n'est pas vrai frère ce n'est pas vrai peu importe les années que tu as fait un message ce n'est pas vrai quand Dieu a fait quelque chose en toi et qu'il a fait pour toi quand tu rentres dans sa maison et qu'on chante les chants des siens pour ces ouais, Vous savez, trop, quand nous étions dans le monde possédé par l'esprit aussi impur, on vous met simplement les disques en question. Même maintenant, parfois, si on met ces disques, fait, on va faire la tête, commence à pouvoir aller comme ça. Mais c'est la vérité, non C'est pourquoi j'ai toujours dit, frères et sœurs, et vous, jeunes sœurs, ne venez pas avec des, des cantiques ici qui ne servent à rien du tout. Vous c'était hier dans la voiture. J'ai senti, moi, dans mon cœur, quand même, le dire. Et j'ai mis une cassette-là, c'était le sœur Pépère, je crois qui qu sont. Je, je retombe amoureuse de lui, je retombe amoureuse de lui. Quand que, que tu vas tomber amoureuse de Est-ce est que vous voyez la manière de parler des choses Non, vous savez cela, non C'est quand il existe, frère. Et je retombe amoureuse de lui. Frère, C'est pas cette manière-là qu'il faut parler des choses de Dieu. Non, non parce que quand vous chantez, vous devez savoir comment chanter et dire les choses. C'est, n'est pas mélanger des choses avec... Et puis quand même, vous, sentez, vous entendez cela, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Non mais c'est vrai, écoutez, hein, le temps amoureux de lui, tu retombes amoureux. Vous allez m'en vouloir, vouloir, mais ce n'est pas mon problème. Mais c'est ça, frère et soeur. Ça ne sera pas des chantiques, effectivement. Allez tomber amoureux de votre fiancé, c'est bon. C'est vrai, frère et soeur. Les cantiques, peut-être les quantiques, quantiques inspirées. Vous sentez, l'âme est quand même, la personne chante, vous sentez que votre âme est transportée. Amen. Parce qu'on chante pour que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Donc nous devons, quand, quand l'homme a été réellement touché dans son âme, frère, il ne peut être, pas possible, je me contrôle, je me contrôle, je oh non, non. Je voulais qu'on me traite de tous les noms, mais quand je chante pour lui, bonheur Si il fasse tourner par terre, je me tournerai. C'est vrai, frère, quel importe l'homme, qui pense de moi, ce qu'il va, c'est son problème. Mais c'est Dieu je le louerai. Amen. David a chanté son Dieu. Sa femme Mika, s'est et j'essaie de de lui, hein. il est tombé stérile. Amen. David s'avait mais. Si je suis moi, wow, je vais pas de là pour les aimer. Si Dieu ne m'avait pas fait comme ça, je ne le serais jamais. L'homme je connais ces dieux. Qui suis-je moi devant ce Dieu pour prendre des heures comme cela? Même si, même si je passe par des épreuves, de passer, mais je sais une chose. Il m'a accordé une grâce. Aucun homme ne peut m'accorder. Je garde lui. Je suis éternel. Amen. Amen. Les épreuves passeront. Amen. Toutes ces choses, frères et sœurs, je vous en supplie. Amen. Dans ces bas monde, toi et moi, nous sommes venus nus. Amen. Quand nous allons, je même sans enfants, un hein, frère. Amen. Sans famille, un frère. Seulement comme nous sommes, effectivement. Amen. Toi seul, tu n'es pas venu, effectivement, avec le bâton de famille. non. Tu l'as prouvé sur la terre. Donc Dieu vous donne, effectivement. Mais si Dieu prend, que son nom soit béni. Job était un homme sage. Amen. Amen. La femme il dit mais maudit Dieu a mort il dit tu parles comme une femme insensée. Mm. Il dit je suis venu dans ce monde, dans ce moment, nul, je n'aurai pas de chameau ni de maisons. Mais quand tu n'as plus de chameau, je vais maudit Dieu pour cela. Non. Mm. Mm. Tout ce que j'ai, ne vient que de lui. Amen. Je ne veux pas à mon fils, non, il est venu de Dieu en fait. C'est Dieu qui me l'a donné. S'il le reprend, que son nom soit béni. Je suis heureux parce qu'il connaît Dieu. C'est vrai. Tout va bien. Vous vous souvenez Vous pouvez dire, oh frère, c'est un peu ça, Nous les hommes, nous avons quand même des émotions. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas dit de ne pas pleurer les morts. Vous comprenez On pleure. Mais Dieu veut que nous puissions réellement réaliser ce souffle. Ainsi donc, l'ennemi peut vous tenir, en fait, de manière à ce que... Vous rappelez un toujours, oh vous savez, oh vous savez, oh vous savez. Quand toi, tu es venu au Seigneur de tout ton cœur, effectivement, tu as ouvert réellement ton cœur, dit, Seigneur, je me tiens devant toi. Mm -hmm. Parce que frère et peut-être que vous n'avez pas bien prêté attention, mais le jour où vous avez dit, Seigneur, je vais maintenant mourir avec toi, ça veut dire que je vais être baptisé avec toi. ça mm veut -hmm. dire que vous avez été enseveli avec lui. Ce n'est pas du théâtre, frère et soeur. Le baptême a une grande signification. Amen. Que nous sommes Mort avec lui. Maintenant ressuscité avec lui. Et la Bible dit quoi que notre vie est cachée en Christ Amen. avec Dieu. C'est vrai, non Amen. Donc si notre vie est cachée en Christ avec Dieu, qu'est-ce que nous sommes devenus La Bible dit maintenant donc affectionnez-vous donc aux choses d'en haut. C'est Vrai, non donc, les choses deviennent tout à fait différentes. Regardez, le chapitre 9, je vous cela. Il y a fait que vous serviez Dieu, le Dieu vivant, le chapitre 9. Rapidement, le Dieu. Oui. Donc, purifiera t il votre conscience, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Verset 15, il est fait. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Ah ah Regardez bien ici, on nous a parlé de première alliance. La première alliance, ça peut être 9 à 1. J'ai dit, je ne vais pas être long. Ça peut être 9 à La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. N'est-ce pas vrai dit, Non, maintenant, il nous dit ici, verset 15, il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Je vais lire cela pour que vous puissiez bien comprendre les choses, frère. Vous voyez bien. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, prêtez attention. Ceux qui ont été appelés reçoivent le ritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, fait, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs vivent. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit les sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine et de et de l'isope et il fit aspersion sous le livre lui-même et sous le peuple en disant «Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur tous les sens et presque tout d'après la loi et purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Alors maintenant, frères et sœurs, la Bible dit qu'il a offert son propre sang. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que la première alliance, effectivement, c'était aussi avec le sang. Maintenant, en offrant son propre sang, la Bible dit Il est maintenant le médiateur d'une nouvelle alliance. Ah oui. et vous remarquez très bien, frère Éric, comment Dieu montre les choses d'une manière telle qu'elle, et nous paraître aussi claires et précise. Dans le chapitre 10, il dit une chose, verset, verset, verset 7, il dit, hébreu toujours, alors j'ai dit, voici, je viens dans l'horloge du livre des questions de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as gré ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, du sacrifice pour le péché, ce qu'on offre sur la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. Écoutez bien, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour Amen. Amen. Il dit, il abolit effectivement, vous voyez bien, hein il, dit, il, met, en fait, il, dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Amen. Amen. Alors maintenant, on dit qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quelle est donc cette nouvelle alliance, en fait Quelle est donc cette nouvelle alliance dont lui, il est le médiateur au travers de ce qu'il a eu à pouvoir accomplir comme sacrifice Nous avons vu avec vous chapitre 7 de Romains, ainsi de suite. Alors, regardez très bien, faire enfin, ça pour que vous compreniez toutes ces choses-là, vous direz chez vous à la maison. Qu'il est donc cette nouvelle alliance, effectivement, dont il est le médiateur. Vous permettez que nous lisions Verset 11, le chapitre 10. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi pour toujours à la gloire de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soit devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours Amen. ceux qui sont sanctifiés. Amen. Maintenant, prêtez attention au verset 15. Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, que je fais, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les crierai effectivement dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquités. or oh! Là où il y a pardon des péchés, oui. il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Amen. Ta nouvelle alliance, c'est quoi, effectivement, ce que Dieu dit, mais j'ai a mes lois dans leur esprit, dans leur cœur, effectivement. Amen. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur Ce que Dieu attend de toi, auparavant, un seul, effectivement, dit, tu avais la loi qui te disait, ne tue pas, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Tu d'abord on oui, effectivement, puisqu'il a dit là, je ne vais pas le faire puis c'est décidé comme ça je ne vais pas le faire tu avais la loi écrit, n'est-ce pas vrai? Amen. donc, donc, je battait pour dire je ne veux pas le faire je ne veux pas mais... mais vous que l'éveille vous nous de le faire le bien n'est-ce pas vrai? Amen. il y avait la parole de Dieu, il y avait l'homme effectivement, l'homme charnel ici n'est-ce pas vrai? Amen. dans la nouvelle alliance mon frère et ma soeur non, ce n'est plus l'homme charnel, c'est l'homme spirituel Amen. dans la nouvelle naissance effectivement Fais-le-toi quoi Parce que la sémence c'est la parole de Dieu. Ce que toi, l'homme, tu deviens aussi la parole de Dieu. Amen. Tu ne te fous, Je ne veux pas pécher, mais la parole est en toi. Tu ne peux plus pécher. Amen. Amen. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, qui ont du monde. C'est lui qui est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Amen. Non, frère. Il est la parole de Dieu. La ne pas c'est pourquoi l'homme de Dieu, le fils et la fille de Dieu, prennent plaisir Amen. à vivre la parole. Amen. Je me dit, je ne peux pas fumer, je n'ai pas le goût de fumer. Amen. Ça Amen. ne m'intéresse pas de fumer. Tu ne pense non, non, c'est pourquoi tu es la parole de Dieu. Christ est en toi. Tu as Amen. Amen. est devenu l'écriture n'est ce pas que vous êtes une lettre écrite est ce que vous comprenez Amen. ça veut dire que toi ma soeur tu peux plus parler du mal de ton frère c'est pas possible Amen. parce que c'est le plus que je veux d'abord savoir si c'est écrit d'abord que je peux pas parler du mal non c'est en toi Amen. Amen. Est-ce que c'est que j'ai fait Est-ce que c'est un péché C'est en toi. C'est pour ça que quand l'écriture, la parole de Dieu est prêchée, ton âme vibre de la main. Quand je vous disais, tu ne peux pas être là, je me mettais, ce n'est pas possible. La profondeur, la profondeur, Alors, quand la parole vient et qu'elle s'en suit, c'est l'âme qui te sent. Dieu qui avait le loi voici la nouvelle alliance. L'homme et Dieu seront un. C'est la Bible, frère. C'est la Bible, mon frère. C'est pourquoi ne restez pas esclave du péché. Amen. Parce que le Seigneur vous a libéré. Pour que vous ne péchiez plus Amen. et que vous deveniez l'Écriture.